Bonjour, je suis Marianne Perrot. Et moi, je suis Jonathan Polardeau. Nous sommes les cofondateurs du Tiers-Lieu. Alors, le Tiers-Lieu, c'est quoi? C'est un espace de travail collaboratif, le premier à Laval. Qu'est-ce qu'on souhaite faire au Tiers-Lieu? on souhaite être plus qu'un simple espace de coworking. On s'appuie vraiment sur l'outil qui est l'intelligence collective afin d'aider nos résidents, nos clients, à plus facilement résoudre leurs problématiques. Donc, au Tiers-Lieu, on a des espaces de bureaux en espaces ouverts ou des bureaux fermés. On offre aussi naturellement des salles de réunion qui peuvent accueillir entre 4 et 60 personnes, donc c'est pas rien. Et notre objectif, c'est vraiment, comme Jonathan l'a dit, de travailler au niveau de l'intelligence collective. Alors le projet au niveau du socio-financement, euh, on veut habiller nos murs. On a besoin de 1 500 pour engager la Centrale des artistes, un organisme lavalois qui vient soutenir les jeunes artistes de la relève de 18 à 35 ans. On leur donne donc le mandat de venir habiller nos murs qui font 13 pieds de haut pour créer un environnement qui soit dynamique, chaleureux, axé vers la collaboration et l'innovation. En notre nom personnel, au nom du tiers-lieu et de notre communauté, on vous remercie pour votre soutien.